Eh bien salut à toutes et à tous la même compagnie J'espère que vous allez tous très bien Écoutez pour ma part ça va super bien Voilà on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Sur encore une fois un tout nouveau jeu Un tout nouveau FPS Et vous savez que franchement Je vais être très honnête avec vous Je commence à en avoir ma claque de tout ça parce que voilà, chaque jour t'as l'impression il y a des nouveaux jeux, des nouveaux FPS, même s'ils sont free to play, c'est tout le temps la même chose, c'est redondant et, et, et à un moment donné ça commence à me casser la tête et à me sortir par les tripes. Et là je me suis laissé porter par une vibe, par une ambiance et ça change absolument la donne, euh, vous avez vu l'intro de cette vidéo, j'espère que ça va vous donner envie pour le reste. Voici euh, un de mes euh, premiers meilleurs gameplay, peut-être après voilà c'est pas des gameplays de fou puisque j'ai pas fait, euh, euh, j'ai pas filmé mes, toutes mes parties, mais celle-ci fait partie de mes premières parties euh, dans lesquelles je me suis plutôt bien débrouillé. J'ai fini meilleur joueur à la fin Donc euh, voilà pour un petit peu présenter les gameplay. On est sur le jeu X Defiant Si ça se prononce bien comme ça et ça me tenait à cœur de vous présenter ce jeu puisque actuellement il est en open beta Enfin en tout cas en beta fermé du coup c'est l'inverse je suis complètement débile. Il est en beta fermé, on sait pas encore quand il sortira réellement Mais en tout cas sachez que c'est un free to play, totalement gratuit Donc n'importe qui pourra y jouer, vous pourrez y jouer avec vos amis sans aucun problème D'ailleurs il sera cross plateforme. il est cross platform Donc tu peux y jouer sur Microsoft Windows, sur PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series On sait juste encore pas quand le jeu sortira officiellement c'est incroyable parce que ce jeu m'a transporté à quelque part Je vais vous expliquer, il a été développé par Ubisoft Donc déjà là tu dis, oula qu'est-ce qui se passe Ubisoft, euh, qu'est-ce qui leur arrive, ils veulent faire comme tout le monde À un moment donné c'est bon, hein, Call of Duty euh, on connaît la sauce euh, Vous avez vu précédemment j'ai découvert un nouveau jeu, euh, un nouveau jeu free to play également euh, Que je ne vais pas citer parce que sinon ça fait genre que je suis en train de le dénigrer Mais voilà il y a plein de jeux qui sortent, FPS, free to play et bon Voilà t'as l'impression que Ubisoft, il, il, voilà, il, bah, après c'est pas une impression mais Ubisoft veut faire pareil et tu te dis que, bah voilà, ça va être Un petit peu éclaté au sol Et mon avis est tout autre, mon avis est tout autre Alors évidemment, je respecte les opinions de chacun N'hésitez pas en commentaire, déjà, si vous ne connaissez pas Le jeu, vous découvrez euh, avec moi Sur cette euh, vidéo, hein, avec ce gameplay Vous pourrez m'en dire, euh, eh bien, vos premiers Ressentis, mais ceux qui ont déjà pu tester Le jeu, n'hésitez pas également à donner vos opinions En commentaire, comme dit, je respecte, si vous n'aimez pas Si vous trouvez ça naze, voilà, mais Respectez mon opinion, Il n'y a pas de partenariat Pour être très honnête avec vous, je peux dire absolument ce que je veux Dans tous les cas, mais moi je le kiffe, pour le moment je le kiffe S'il reste comme ça S'il s'améliore Je le kiffe Moi c'est ça ce qui me fait peur C'est que par la suite Voilà On sait toujours qu'au bout d'un moment Les développeurs Ils aiment bien dérailler quoi hein. Alors du coup Pourquoi le jeu me fait kiffer Dès le départ Tout simplement parce que Ubisoft et qu'est-ce qu'il y a avec Ubisoft C'est totalement les univers d'Ubisoft qui sont sur ce jeu Avant de parler du gameplay ou quoi que ce soit hein, D'ailleurs vous, vous voyez enchaîner les éliminations C'est incroyable euh, Mais avant de parler du gameplay ou quoi Juste l'univers est incroyable Puisque les mondes d'Ubisoft en fait C'est ça qui m'a attiré sur le jeu d'abord Sinon je je l'aurais jamais, <rire> jamais installé pour être très honnête avec vous Parce que comme dit les FPS je commence à en avoir ma claque euh, Les mondes d'Ubisoft sont mélangés Moi j'ai vu il y avait Far Cry 6 euh, Qui était mélangé à ce jeu Et, et vous l'avez vu dès le début euh, de cette vidéo On peut choisir des factions en fait il y a euh, 4-5 factions qu'on peut choisir Alors chaque, chaque spécialiste euh, a ses pouvoirs hein. Là en l'occurrence mes pouvoirs euh, c'est de pouvoir euh, soigner les autres et me soigner etc euh... Far Cry 6 la Libertad Voilà pour ceux qui ont suivi mon Let's Play sur Far Cry 6 vous savez C'est absolument incroyable la ref Après il y a les autres où j'ai pas du tout les refs. Il y a le jeu The Division qui est, euh, qui est interprété par euh, les spécialistes euh, des nettoyeurs euh, Splinter Cell avec échelon, euh, Ghost Recon Phantoms avec euh, bah, la Phantoms tout simplement euh, les squad Phantoms et puis euh, Watch Dogs 2 qui visiblement n'est pas disponible on peut pas le choisir mais en tout cas euh, voilà ces jeux là sont là Far Cry 6 The Division Splinter Cell Ghost Recon Phantoms et Watch Dogs 2 et ça ne s'arrête pas là puisqu'il y a également 14 maps hein, pour le moment 14 cartes qui... Alors il y a des maps originales, ils nous ont dit, moi je ne connais pas, j'ai pas les refs mais il y a des maps donc, qui ont été créées de toutes pièces Et il y a des maps qui représentent un jeu ou l'univers d'un jeu justement des licences de Ubisoft hein, tout simplement Donc c'est absolument incroyable, imaginez-vous des maps euh, sur Yara, moi je pense qu'à Far Cry 6 parce que c'est ma seule ref parmi euh, tous les jeux que je, je vous ai cités. Imaginez une map sur Far Cry 6, incroyable, absolument incroyable euh, Bon il y a 24 armes au total également pour le moment, en tout cas, là je joue avec une MP5 que j'ai montée niveau 5 à ce moment là, sur le gameplay j'en suis un petit peu plus actuellement euh, donc c'est une des armes de base du jeu, c'est vraiment très sympa moi j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à, à prendre en main le jeu au début mais ça mélange quand même pas mal de choses ça mélange pas mal de gameplay et, et, et c'est vrai que le jeu, j'ai vu hein, sur des articles, est quand même assez critiqué dans le sens où, bah, dans tous les cas quand tu critiques, bah, tu fais plus de clics hein, dans tous les cas, ça c'est clair, bande de salaud. Euh, mais également parce qu'évidemment ça ne renoue pas, euh, Ça ne renouvelle pas, bon, ni Ubisoft, mais ça ne renouvelle pas non plus le monde du FPS ou du compétitif. Mais par contre, c'est un bonheur, les gars. Il n'y a pas de SBMM. S'il y en a un, en tout cas, moi, je l'ai pas ressenti. <rire> Très honnêtement, tu peux faire une partie monstrueuse. La partie d'après, tu vas pas tomber forcément sur des mecs monstrueux. C'est aléatoire, comme à l'époque, comme tous les jeux à l'époque. Fini le compétitif à la, à la con, quand tu veux juste chiller, que tu veux jouer... Tu vois t'es obligé de jouer comme un caca pour tomber sur des mecs qui jouent comme du caca et c'est absolument débile Là voilà tu joues comme tu veux tu tombes sur les... n'importe qui tu, tu tombes sur fort, pas fort, euh, bon, pas bon, euh, moyen, niveau fort et... enfin bref, Tu m'as compris pas de SBMM et ça c'est fort J'espère juste qu'ils vont pas changer ça Et s'il y a un mode compétitif Voilà je tire totalement mes balles à côté hein je ne trahirde pas. Mais s'il y, euh, y a un mode compétitif qui viendra par la suite, déjà avec grand plaisir, mais surtout, j'espère que ça n'impactera pas le côté chill du jeu et qu'il y aura toujours voilà, cette possibilité de jouer comme là actuellement, à savoir sans SBNM. Au niveau graphique, j'aime beaucoup... L'aspect et la dimension que ça prend, ça me fait penser en fait euh, Graphiquement, bon, je vais me faire taper dessus Mais vous savez un peu à l'ambiance Apex Legends J'ai peut-être des conneries euh, Valorant++ euh, Enfin bref, c'est vraiment le, le moteur graphique J'ai envie de dire de base Et en même temps, au niveau des mouvements, on retrouve les Call of Duty à l'ancienne et en même temps mélangé au moderne C'est à dire que euh, déjà tu peux pas te coucher Ça c'est chouette, tu peux pas te coucher Donc les campeurs ils sont en sueur, ça je te le dis direct Tu peux faire des glissades, tu peux cancel les glissades Tu peux tirer en faisant des glissades Bref, Call of Duty, je sais pas pourquoi vous avez fait du caca Mais eux, maintenant Ubisoft là Ils nous montrent que c'est, ils savent faire quand même Donc ça, ça fait plaisir Je peux vous dire que Pouvoir faire des mouvements tels quels C'est vraiment super Le Time to kill, comme dit, il est pas dégueu C'est à dire que t'as pas besoin de mettre tout un chargeur en même temps, tu meurs pas non plus instantanément. Tu peux t'en sortir. Quand tu prends bien en main le jeu, tu peux t'en sortir euh, face à des galères. C'est vrai que du 2v1, c'est toujours compliqué. Mais une fois que tu prends bien le jeu en main, tu peux même faire un 3v1 sans aucun souci. Bon, après, vous avez vu un petit peu mes duels durant cette vidéo. Il y en a que j'ai remporté, il y en a que j'ai pas remporté. Euh, bref, c'est un bonheur. Il y a plusieurs modes de jeu aussi, j'ai oublié de vous en parler. Là, on est actuellement en mode domination, donc un classique. Hein, prendre le drapeau A, B et C. Euh, là, en l'occurrence, on est en train de gagner, on les a explosés. Voilà, c'est moi qui me suis fait exploser mais t'as compris. Il euh, y a également des modes de jeu de type escorte, par exemple où tu dois escorter euh, comme un VIP si vous voulez mais je crois que c'est un robot. Euh, J'avoue j'y ai même pas encore prêté trop attention. Je me suis vraiment focus sur la domination parce que bah, c'est pour moi le mode de jeu standard sur n'importe quel jeu. Ça me permet tout de suite de savoir si le jeu est bon ou pas. En tout cas si j'aime le jeu ou non. Voilà. Parce qu'encore une fois est-ce que le jeu est bon c'est une bonne question. En fait je pense que c'est subjectif et que c'est propre à chacun. Moi pour ma part, actuellement en tout cas le jeu est bon, c est, c est, ça faisait longtemps que je me suis pas autant amusé aussi longtemps sur la durée Parce que euh, quand tu découvres un jeu, alors comme dit, ne pas comparer avec Valorant, je suis absolument désolé mais c'est vrai qu'en ce moment beaucoup jouent à Valorant mais c'est un jeu compétitif donc ça n'a rien à voir euh, Concrètement c'est pas les mêmes mouvements, tu peux pas faire des trucs comme ça quoi Mais ce que je veux dire c'est que par exemple voilà Valorant ou alors allez, Call of Duty maintenant, je fais trois parties Admettons que je kiffe faire les trois parties, ce qui à l'heure d'aujourd'hui n'est pas vrai, mais admettons que je kiffe faire trois parties, bah au bout de trois parties j'en ai marre. Là je peux vous dire que j'ai enchaîné les parties. Alors voyons voir sur la durée si je vais continuer d'apprécier le jeu. Euh, la bêta fermée va bientôt être terminée en plus là dans quelques jours, donc on va en profiter un maximum. Euh, moi vraiment, mon avis c'est que là actuellement à l'état actuel, en tant que bêta fer fermée, ouais, c'est. j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, et franchement Ubisoft qui ont pris les devants là-dessus. Même s'ils ont un train de retard, comme beaucoup aiment le dire, bah c'est que du plaisir, c'est que du plaisir. Joueur de la partie, m -colo, attention, ça ne rigole pas. Bref, viva la libertade comme on dit. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. Le like ou le dislike, mais c'est pas cool quand même. Hein. <rire> le commentaire et l'abonnement, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et pourquoi pas sur ce jeu, si ça vous plaît. Des bisous, ciao tout le monde.